Bonjour à toutes et à tous, ici le tour les moins de la folie. monde de Guru, donc là simplement un placement de produit, on le dit à l'avance, on est honnête. Parce qu'on est transparent comme, voilà. comme du verre. Et c'est quoi aujourd'hui tout simplement euh, On va vous parler de Bronze Casino. En gros c'est une plateforme, c'est un site internet euh, de jeux d'argent, mm -hmm. où il y a plusieurs jeux en fait. Et euh, vous mettez de l'argent dedans et vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à ce truc là. Parce que pour euh, le premier dépôt, vous pouvez gagner de... 200 C'est énorme. C'est énorme. Et euh, vous avez 50 euros gratuits. Donc euh, c'est intéressant vous, pour les joueurs qui par exemple euh, qui est par simple gamer, vous pouvez être simplement jouer en gagnant de l'argent. Exactement. C'est ce énorme. Voilà. On va vous montrer comment comment s'inscrit. Voilà, je L'inscription est très simple. Vous allez sur Bronze Geno sur internet, bien voilà. sûr. Vous cliquez sur rejoindre maintenant. Ensuite vous, vous complétez les cases username, adresse, email mot de passe. Voilà faut être précis. mot de passe, mot de passe attention de pas faire d'erreur. Il faut aussi, avoir plus de 18 ans. C'est un jeu d'argent. Continuez et aussi la carte enfin, et aussi votre adresse. Adresse aussi, oui. Ce qui est normal. Carte et adresse parce que c'est un jeu d'argent. Et une fois sur la plateforme, alors ensuite. Vous avez plusieurs jeux comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment plusieurs, vous avez tous les choix. en fait, Jeu de foot, momie, Vous avez vraiment plein plein de jeux. Et euh, bah on, on va voir par exemple ce jeu là, voilà bien sûr il faut il faut déposer de l'argent parce que c'est un jeu d'argent donc forcément Mais attends, ça que faut je... se dire qu'on n'est pas obligé de mettre une grosse somme, oui. on peut genre mettre 5 euros, 10 euros 5, et gagner euros. de l'argent Et voilà et... On obligé de mettre 100 euros, hein, juste 5 euros c'est bon C'est très, on le répète encore une fois c'est intéressant pour les nouveaux joueurs parce que vous avez 200% de, euh, de, gains, de gains et euh, 50 tours gratuits Donc c'est très intéressant pour les nouveaux joueurs, voilà donc, Donc euh, tentez une oui. chance, essayez, pourquoi pas, pour le fun Voilà, si vous êtes déjà, déjà fort au jeu vidéo, bon, on va tenter hein, si vous êtes fort au jeu vidéo ah, Voilà, faut, faut, faut pas être euh, un ninja ou euh, Voilà, bah, ouais ninja, euh, ou, voilà, <rire> vous avez juste un niveau complet, euh, normal, c'est bon Voilà Allez, c'est parti pour la vidéo hein. Salut, tu vas bien Ça va Très bien, très bien Beau rouge à lèvres, moi j'aime bien Merci Salut frérot, tu vas bien Ça va et toi T'es un bête de peau. Tu sais ça ou pas Non, parce que... qu'on l'a souvent dit Ouais C'est une question un peu osée hein mais est-ce que tu préfères faire l'amour le matin, le midi ou le soir plutôt Matin, midi ou soir soir euh, Matin. Ah le matin toi Ouais. Pourquoi le matin Pourquoi le matin Je sais pas, je me suis, je suis réveillé, je me dis pourquoi pas le faire, elle est euh, encore fraîche, donc ça va. Qu'est-ce qui est encore frais s'il te plaît <rire> Ok d'accord, on va rien dire c'est mieux parce que les abonnés voilà. Et tant du coup un mois pareil le matin à Le matin aussi euh, Bien sûr Et la raison du coup euh... ah, Pas pour la même C'est bien, raison Non en gros c'est juste que franchement le matin tu sais ça a le côté un peu plus intime et tout Et après quand tu démarres c'est top Ok d'accord pour démarrer c'est bien hein Ouais ouais c'est ça Oh <rire> boum T'es bien pour la journée quoi Rien <C 'est ça. rire> Plutôt le matin, le midi ou le soir t'es plus Le matin Et pourquoi le matin Pourquoi le matin, matin ah, je crois, okay. Le matin, ok. d'accord okay. ouais. Et ton conjoint aussi, il est du matin aussi ça va Non, ce soir. Ah, vrai. comme moi ah, C'est compliqué, hein <rire> C'est compliqué. Et plus du matin ou du soir ou du midi Les trois. Ah, les trois carrément Putain, Elle les a filles là, euh, regardez. Voilà. Ouais, bon, ouais. Ok. Mais est-ce qu'il y a vraiment une période que tu que, que, que, dire que aimes le plus le comme soir, même. Non. Ah, c'est mieux que moi Où tu préfères faire l'amour Genre le matin ou le midi ou le soir, par exemple euh, J'irais plus le soir. Et pourquoi le soir Pourquoi Je sais pas. Euh, je pourrais pas expliquer, mais... Euh... Je trouve que le soir s'y prête mieux qu'à une les, que les autre période de la journée. Ok ça va. Euh... Tout le temps. Ouais bien bien on va dire une période où tu aimes le plus non quand même, non euh... Une période qui t'excite le plus. Moi, c'est matin, midi, soir. C'est tout le temps, quoi. C'est matin, midi, soir. Bah oui, moi, quand je suis en moi, je partage pas ma nourriture. Ah ouais, d'accord, ok. C'est carrément ma nourriture. C'est comme le KFC, le poulet. C'est symbolique. Je ne pas t'accuses de poulet. Tu vois ce que je veux dire L'homme, c'est pareil. Ah, mais en gros, tu compares les hommes au KFC, je suis blessé là. Non, on n'a pas des bouts de viande. Attends, je suis blessé Il y a différents Il y a différentes la catégorie sucrée, ouais. tu vois. Genre, là, tu vois, toi, t'es sucré. Oh, c'est ah. plaisir oh, plaisir. Le soir. Ah, pourquoi le soir, pourquoi C'est mieux. Le matin, t'aimes pas, hein, le matin. Non. Le matin. Voilà, et comme moi, j'aime bien. Ouais. Okay. Ah, ah. dur. J'ai pas de temps, ça dépend. C'est le corps qui en veut. Qui en veut. Hein. Qui en veut. Oh, ouais. Mais est-ce qu est que vous êtes plus, on va dire que, excité le matin ou le soir plutôt, ouais. le midi Très tôt le matin, c'est... C'est matin, c'est... Ouais, a envie quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Comme, comme on le dit encore, du mois, 4 h du matin, c est, c est, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. <rire> J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a, il y a genre une période dans la journée où vous préférez faire l'amour Le matin, le midi ou le soir plutôt Ah, pour faire l'amour. Oui, voilà. Ah ben, je sais pas. Quand ça arrive, ça arrive. Oui, mais est-ce que vous avez, genre, le soir, où vous êtes plus excité, non, ou le matin Ah ben, l'amour, c'est comme je vous dis, quand ça arrive, ça arrive. C'est comme si tu as besoin de faire un petit besoin ou un grand besoin. Ouais. T'as besoin d'iriner, tout de suite tu irines T'as besoin de faire caca, tout de suite tu fais caca Donc c'est comme ça, l'amour c'est comme ça aussi okay. Donc, okay. donc la semaine, vous comparez l'amour à chier Ah ben pourquoi pas, ce sont des besoins non <rire> Ok mais, monsieur en tout cas vous êtes un, un homme bien, vous le savez ça Ah ouais, ouais. <rire> je crois que je suis mauvais moi <rire> Merci monsieur Plutôt le matin, le midi ou le soir Ouais Bah ben, en fait... Euh... Le soir quoi je pense plus soir, mais le matin c'est bien aussi. T'es bien aussi le matin Je sais pas, matin, genre, je suis genre, au avec les mec et c'est. Direct quoi. Et le ça. midi Midi, après-midi, non pas trop. Bah si, ça peut être sympa, tu vois. genre pas aussi d'abord en fait. Je sais pas. Okay. Je sais pas comment dire. Donc, toi, c'est, matin, midi, soir quoi en vrai. Moi tout le temps, ah, Tout le temps, ok! Bah, c'est bien, c'est bien, au moins c'est une preuve que. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est preuve que. Ouais. Non mais voilà, c'est normal, tu vois. Enfin, quand t'es avec ton mec, tu réfléchis pas à l'heure où tu fais le ça truc, hein. ça, ça arrive, ça arrive, ça tu ça vois arrive, ce que je veux bah, dire. Ça vient, ça vient! Ouais, ça sort comme ça sort. Ça, midi, ça, sort. Midi, ça soit midi, mmh. soir. Euh, y'a okay. Ça, ça veut dire que ouais. ça, c'est genre moi je me retoucher... Et... Mmh. Ah. <rire> T'as ouais, la catégorie ouais. où, dans, tu vois la négligence toi tu vois ouais. Et t'as la catégorie où, ouais, non, là c'est trop superficiel, genre ça fait les... ouais, trop de, Tu de, vois, on est d'accord, you feel me, ouais. tu vois ce que je veux dire va filé, oh. non, oui, voilà. Donc voilà, okay, après, euh, non, non, les hommes ne sont pas des nourritures bien évidemment okay. Excusez mon langage, mais il faut dire la vérité, quand c'est succulent, c'est succulent Quand c'est appétissant, c'est appétissant, quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse Il faut le dire quoi, tu préfères faire l'amour, plutôt le matin, le midi ou le soir plutôt Bah... Le soir, le soir, on me dit souvent le soir souvent les gens ou le matin bah en vrai c'est pas des moments qui se prévoient. oui mais on va dire qu'il y a souvent des périodes où on a plus envie quand même on va se mentir bah c'est le soir je pense c'est plutôt le soir pour toi ouais je pense c'est le soir ok toi le matin pas trop non moi je, je sais pas après ok après plutôt le soir ok voilà le soir c'est bon quand je te en remercie je suis fatiguée bah, moi aussi je suis fatiguée on se je comprend on se comprend voilà matin j'ai Et moi aussi je me réveille tranquillement voilà pas de hum, voilà voilà plutôt le soir voilà. ah mais pourquoi le soir je sais pas mais ça dépend si je travaille ou si je suis en vacances. Ah bah bon, ok d'accord, donc quand, quand t'es en vacances, c'est plutôt matin, soir... Bah n'importe quand. N'importe quand, d'accord, ok. Et quand je travaille le soir, quoi. Donc... Voilà. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un lien, pouce bleu, un commentaire. Et dites dans les commentaires ce que vous aimez faire. Voilà, matin, midi ou soir, dites-le. Partagez et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Merci wow. à vous, ciao.